Shalom. Nous avons vu que le coup d'État céleste, en quelque sorte, que Satan a essayé de faire, a abouti à la destitution, à sa destitution, et Dieu l'a chassé loin de son trône, euh, jusque dans les lieux célestes. Le deuxième ciel, regardez Ephésiens 6,12. Et en essayant de s'emparer du gouvernement de la terre, Satan a tenté l'homme, cet être créé par Dieu, et dans l'objectif d'assujettir la terre. Et donc il a remporté cette victoire sur Adam, et il a pris le contrôle de notre planète. Et en, en, en, en conséquence directe de ce contrôle, il a dû instaurer un système de contrôle des territoires, du monde, et mettre en place, en quelque sorte, des, des centres administratifs euh, de son royaume pervers. Nous l'avons vu dans les précédentes vidéos. Et pour cela, euh, Satan va utiliser des anges dé, déchus de rang plus ou moins élevé qui vont en fait... Euh, être établi par Satan avec une, une autorité définie, qui est, bien, qui est bien circonscrite à des territoires déterminés, et pour affermir sa domination, eh bien Satan a, a dû faire croire, a essayé de faire croire aux hommes que non seulement il était Dieu, avec un grand D, mais que les anges déchus l'étaient aussi. Et euh, pour parvenir à convaincre, en fait, euh, les hommes, eh bien, il a utilisé les mêmes, les mêmes lois spirituelles que Dieu a utilisées et utilise euh, pour communiquer avec l'homme, pour se révéler avec l'homme. Il a employé des moyens surnaturels. Et donc, il a il a... Il a démontré en quelque sorte un pouvoir supérieur et a inspiré aux hommes eh bien crainte et respect et en, ré, en retour, il a reçu la dévotion de leur part et l'adoration. On peut dire que la quasi-totalité des, des descendants d'Adam et Ève euh, s'est prosterné devant ces esprits du mal. Ils les ont révérés euh, comme, comme des dieux, ils en ont fait des images, des idoles, et leur ont, ont, ont, ont rendu un culte. Et nous avons vu comment Nimrod, avec son percuche, ont été les premiers à être des hommes qui se sont élevés au-dessus des autres et ont commencé à exercer une domination pour aboutir au culte de la personne, c'est-à-dire et à, -à, à l'adoration de l'homme euh, qui était... Euh, poussés en fait par des êtres célestes, des anges déchus. Donc ce, ces cultes ont, ont déterminé des coutumes, des rites, des, des, des cérémonies qui sont à l'origine de toutes les religions païennes et polythéistes, c'est-à-dire qui adorent de, de nombreux dieux. Et cette pratiques des religions idolâtres ont marqué des familles entières, des dirigeants et des nations. Et pour ce qui... il euh, y, y a un principe qui a été utilisé euh, à grande échelle, on va dire, par Satan, puisque Satan est le copieur de Dieu, et les lois spirituelles que Dieu a établies, Satan les copie et les euh, retourne euh, et les rapporte à son intérêt à lui c'est-à-dire qu'elles sont tordues, déviées, et c'est une, une grande victoire, quelque part, pour lui, d'avoir pu euh, faire croire que c'était lui qui était à l'origine de ces euh, lois spirituelles. Alors qu'en fait, Dieu a créé les lois spirituelles, il les a établies dès euh, le commencement. Le monde est régi par des lois que Dieu seul a établies, a créées, Satan n'a jamais rien pu créer parce que lui-même est une créature, donc il ne peut rien apporter, il ne peut absolument rien apporter. Alors il y a une, y a une loi spirituelle très importante, euh, c'est le sacrifice va libérer la puissance. Il y a un principe qui est euh, le sacrifice libère la puissance et en quelque sorte... On peut dire que ce combat cosmique, cette guerre des dieux, entre le vrai dieu, le seul vrai dieu, l'unique vrai dieu, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et les démons, les puissances démoniaques, les esprits méchants dans les lieux célestes, appelez-lui comme vous voulez, globalement, on va dire les démons, ou les dieux avec un petit dé, et eh bien cette guerre est, est devenue une guerre d'offrande. Regardez ce qui est écrit en 1 Roi 18, versets 22 à 24. Élie dit au peuple Je suis resté moi seul prophète de l'Éternel, et il y a quatre cent cinquante prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, et qu'ils choisissent pour eux un taureau, et qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu avec un grand D. Et tout le peuple dit, d'accord. Voyez, c'est la même offrande, c'est la même offrande, un taureau, mais ce qui va déterminer la réalité du seul vrai Dieu, qui s'appelle aussi un feu dévorant va être que le feu va tomber sur le sacrifice d'Élie et attester, euh, et attester la, qu que c'est lui le seul vrai Dieu face au peuple d'Israël. Relisez cette histoire euh, du prophète Élie, c'est avec les prophètes de Baal, ce qui s'est passé euh, en Israël. Donc, le, le sacrifice libère un pouvoir, d'où qu'il provienne. Parce que dès l'instant où il est fait, il est accompli, euh, et là vous n'avez qu'à examiner les exemples de la Bible, qui sont, qui sont nombreux. Par exemple, le sacrifice de Christ pour les hommes a libéré la puissance du salut. Vous êtes d'accord Le jeûne ou la prière des prophètes comme celle de Moïse et, et d'Élie, ont libéré la puissance des miracles, le feu divin. Quand l'Église jeûne à la Pentecôte, eh bien le Père lui a envoyé l'Esprit Saint et sa puissance glorieuse. Et on voit dans le début des actes à quel point la puissance de Dieu est manifestée. Donc, ce fait que le sacrifice libère une puissance, c'est une vérité, une, une loi spirituelle que les... En fait, que tous les patriarches, tous, les, tous ceux qui ont vécu dans une relation étroite avec le Seigneur, c'est-à-dire les sacrificateurs d'Israël, ont expérimenté. Ils apportaient leurs offrandes à l'Éternel et lui, il étendait sa main puissante en leur faveur. Les sacrifices qui étaient apportés euh, euh, dans, sur le parvis du tabernacle, dans les temps anciens, puis après, euh, au niveau du temple de Salomon, euh, était à la fois, il y avait à la fois des sacrifices qui étaient faits euh, pour demander pardon, mais il y avait ce qu'on appelait les sacrifices de communion, il y avait les offrandes, c'est-à-dire ce n'était pas quelque chose qui était euh, exigé par Dieu, mais c'était quelque chose que l'adorateur, que celui qui venait offrir, offrait comme adoration donc c'est une loi spirituelle et cela fonctionne de la même façon dans la dimension occulte. Tout sacrifice qui est dédié au diable lui octroie du pouvoir. Et c'est là la tromperie, parce que les hommes pensent du fait qu'il y a du pouvoir, après un sacrifice il y a du pouvoir, ça veut dire que ça vient de Dieu. Non, euh, Satan a repris une loi spirituelle que Dieu avait établie, et il l'a repris à son, à son service. Et c'est pourquoi il va demander des offrandes au travers, au travers des euh, principautés, c'est-à-dire des puissances qui sont établies euh, sur les différentes euh, zones géographiques de la terre, où sont, où sont répartis euh, tous ces anges déchus, ces princes qui euh, dominent sur des territoires, et exigent que les hommes leur rendent un honneur et une gloire qui normalement n'est réservée qu'à Dieu. Que, que nous l'admettions ou pas, nous devons reconnaître que les offrandes, c'est-à-dire nos cadeaux, en fait nous représentent. Elles sont, nos offrandes sont à la mesure de la dévotion et de la confiance que nous euh, avons, à l'égard d'une divinité même si cette divinité est fausse euh, c'est la même chose donc un véritable pouvoir se dégage d'une offrande sacrificielle en quelque sorte l'homme va reconnaître un être euh, suprême en qui il va mettre sa confiance et sa foi et il va l'adorer, il va se soumettre il va soumettre sa volonté à cette puissance là donc les offrandes sont donc toujours synonymes d'adoration, de soumission et de don de soi. Ça, il faut bien le comprendre. Et c'est au travers des offrandes que l'homme va en quelque sorte céder sa volonté et son corps, son cœur. Et quand l'offrande est faite à un faux dieu, eh bien la volonté et le cœur de l'homme sont rendus prisonniers, captifs. C'est pour ça, c'est pour cette raison-là que Jésus Christ a dit qu'il était venu libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Celui qui, qui fait une offrande à un faux Dieu, en fait, ça veut dire qu'il abandonne, il abandonne sa vie et le gouvernement de son être. Vous comprenez bien comment on peut être facilement démonisé, c'est-à-dire opprimé, oppressé, dominé par des puissances de ténèbres, par des démons, lorsque nous avons, consciemment ou inconsciemment, des idoles dans nos vies. Et qu'est-ce qu'une idole dans notre vie C'est simplement quelque chose, quelqu'un, qui va se mettre entre Dieu et moi, et va prendre la première place dans mon cœur avant Dieu. C'est ça, une idole. C'est-à-dire que toute l'attention, tout l'amour, tout l'honneur va lui être rendu, au lieu d'être rendu à Dieu. Alors réfléchissons. Réfléchissons parce que nous avons certainement les uns et les autres des idoles qui nous sont cachées peut-être à notre conscience, qui sont cachées à notre conscience, mais qui sont bien là, existantes, et qui vont forcément nous faire souffrir. Nous le verrons un peu plus tard. J'irai dire en conclusion de cette partie que le fait d'adorer de faire des offrandes à des, à des idoles va nous rendre esclaves et serviteurs de la divinité que nous adorons. Et Paul le dit bien, je deviens esclave de celui à qui j'obéis quand je pêche, je deviens esclave du péché parce que j'obéis, je me soumets au péché. Donc nous voyons qu'en fait la nourriture de ces dieux territoriaux, ben, ce sont les offrandes. Ils se nourrissent de, des offrandes qui leur sont faites parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ne sont pas des dieux, ce sont des créatures. Ce sont des créatures. Ils ne sont pas en mesure de, de, comment dire, de, de se nourrir par eux-mêmes, de vivre par eux-mêmes. Ils sont, euh, ce ne sont que des esprits sataniques. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel des armées. Mais aux yeux des habitants des nations, aux yeux des hommes, et eh bien ces puissances se sont fait passer pour des dieux et leur apparaissent comme des dieux puisqu'elles se manifestent par des moyens surnaturels qui ne sont pas euh, de l'ordre du spirituel de Dieu, qui ne sont pas de l'ordre de la lumière. Il n'y a que Dieu qui puisse produire une puissance par lui-même. Il est la source de la puissance, il est la source de l'autorité suprême de la création. Il, il tient le monde euh, dans sa main, et il euh, maintient tout par la parole de sa puissance. Il, il, il n'a pas besoin d'offrandes en fait, pour être plus fort, parce qu'il est infiniment fort euh, dès l'origine. C'est l'homme qui a besoin de l'adorer pour recevoir sa force et sa puissance quand l'être humain apporte des offrandes à Dieu, ce n'est pas Dieu qui voit croître sa puissance, mais c'est l'homme. Voyez comment en fait Satan a renversé les choses, les a inversées, faisant croire aux, aux hommes que euh, l'offrande qui, euh, qui est offerte à la divinité va euh, euh, renforcer en quelque sorte l'homme. C'est Satan que ça renforce. Mais il va donner, entre guillemets, certaines, ce que les satanistes appellent des bénédictions, certaines bénédictions qui vont faire croire à celui qui se soumet à lui, qu'il est puissant et qu'il est Dieu. Il est fondamental de, de, de comprendre que Dieu vient toujours à la rencontre d'un adorateur. Dieu vient rencontre l'adorateur. De toute façon, Dieu n'entre en relation avec l'humanité que par l'alliance. Donc, il est partenaire d'alliance de celui qui vient l'adorer. Et, quand nous adorons Dieu, quand nous lui apportons nos, nos offrandes, nos cadeaux, il vient à nous pour nous fortifier. Les, les offrandes ne vont pas fortifier le Créateur, mais les créatures qui les offrent en obéissant aux principe de son royaume vont être bénies. La bénédiction de l'éternel enrichit et il n'y ajoute aucune peine. La bénédiction de Satan nous met dans l'esclavage, nous rend dépendants, elle nous fait souffrir et nous vole de tout ce que nous avons de bon, de tout ce que Dieu nous a donné, vole les bénédictions de Dieu, vole la vie et apporte la mort. Dieu est Dieu, il est l'éternel, le Tout-Puissant, le Dieu infini, le Dieu illimité, il sera toujours le même, il, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et celui qui l'adore va recevoir son onction et son autorité. C'est toute la différence avec les idoles. Dans ce royaume des ténèbres, euh, comme Satan et ses princes ne produisent aucune puissance par eux-mêmes, ils prennent, ils s'alimentent, ils, ils volent, ils détruisent, ils tuent pour pouvoir, à partir de là, avoir une puissance apparente. Cela leur permet en quelque sorte de maintenir ce contrôle sur les territoires. Les, ils ont besoin de, des gens dans tous ces territoires de la terre, des gens qui les adorent pour les faire, euh, pour les faire vivre et les maintenir en place. Vous comprenez bien en tant qu'enfant de Dieu où se trouve notre autorité. Si notre autorité spirituelle se trouve en Dieu, nous allons détruire les œuvres du diable, comme Jésus nous l'a dit, comme lui nous l'a montré, et nous allons ramener la terre euh, sous l'autorité du Seigneur. C'est ça notre objectif, c'est ça notre rôle, et c'est notre capacité. Si Dieu nous a demandé de le faire, il nous a tout donné pour pouvoir le faire. L'autorité est le pouvoir pour le faire. Alors, il y a différents genres d'offrandes, hein, on le voit dans la Bible. Euh, vous avez les offrandes qui proviennent de la terre. L'exemple est tout, tout clair, avec, avec euh, Cain. Vous avez les offrandes d'animaux. Ben Abel va apporter un, les premiers né de, de son troupeau. Euh, vous avez dans le Lévitique toutes les toutes les, les possibilités de pour un adorateur d'apporter euh, à Dieu euh, bien sûr des, des, euh, des animaux des, an des animaux purs bien sûr, pas autrement euh, il y a des offrandes qui sont plus, de rang plus élevé et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo et eh bien c'est le c'est le sang humain euh, regardez Jésus-Christ a donné sa vie Jésus-Christ a donné sa vie son sang a coulé et il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde voyez la puissance qu'il y a dans le fait de donner sa vie, et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour chacun de nous. Bien sûr, Satan va prendre cette, cette, cette image, ça enfin, faisait plus qu'une image, va prendre cette réalité, et il va l'adapter pour lui, et nous le verrons la prochaine fois. Shalom